Et bien bonjour à tous c'est saisons, aujourd'hui on se retrouve sur un live euh, sur Sonic. Mania Ah oui vu que ça a planté j'ai. Ah, C'est bon. Non, tu es sérieux, t'es. Ok Yoshi Ok c'est Mighty bonjour Mighty Du coup. le mmh. oui, je disais, ouais, le est C'est plutôt perdu c'est plus petit. Ah oui, c'est trop bizarre Mais pourquoi C'est vrai qu'il a disparu? Fond, on en faut le on le récupérer Euh là il y a un problème Je peux plus le récupérer Bon c'est pas grave Ça a été jeu énorme what c'est cool ah je viens super shadow là dedans dans l'eau je viens super shadow dans l'eau super shadow ah je suis rayed Mike ah oui, je viens je deviens Il reprendre vue, je reprendre. T'es avec moi, oui. Mais, je vois pas de deux mains. j'en vois que je... ah, si, j'en ai deux, mais... compris. Ouais Ouais je voyais pas la question de ma vie Bon c'est bizarre mais bon je pas c'est quand même écoute Au revoir Yushi Oh non Yushi va se moigir c'est Eggman j'en fais quoi ce boss j'ai pas eu des bug notes j'ai des ah parce que je suis mort hein. j'ai perdu une alors que j'ai dû perdre j'ai perdu Ashura normalement j'aurais du perdre le ship oh, Ok. Oui, parce que dans le dernier épisode, je me souviens, un jeu à planter. -à le jeu a planté. Du coup, c'est le jeu plante. Et on recommence le niveau. Le niveau, un Et quand ça vient du niveau en esprit, bah tu le pas, évidemment, avec euh, des bug mode. Bon, <rire> pas tous les jeux, tu peux faire ça. Non, non, je peux le faire. Même si je n'ai pas encore débloqué. c'est pas grave. Bon, je ne voulais pas. Non, on peut, on peut plus Ah, ok, bon, je bien, Alors. Sa mère alors sa mère c'est Eggman c'est lui qui crée les robots moi j'aurais essayé de shadow il est trop fort Shadow c'est le meilleur ah bah voilà ok ah non je suis con moi bon. Bon, bah, Metasonic maintenant C'est quoi cool, moi Puis quand encore Au revoir Au revoir Au Sonic Bon, oh, attends, là, j'attends de jouer avec Sonic. Je vais bien, euh... Je vais ouvrir ça. Je vais prendre un bouche. Oh, oui, vas-y Prends oh, oui. un... Je vais... C'est clair, en français. C'est pas des spits de choses, en anglais. Oui, je ne pas. En anglais et français, ça n'a Non, ils ne sont pas reconnus. Ils disent pratiquement la même chose que nous, Disons ils on va un petit peu on des, mais on un Bon, allez, allez on la couille wow. Bon, attends, on met un technique à... Pas en a une, hein. ok ah ouais ah, mais si c'est pratique ce truc là c'est que ça des gros et ils coûtent. Pas été plus chargé aussi. Ok. Sonique 3 c'est bon. Ouah wow, Mais Sonic il est plus sur l'écran, normal. Quand il prend ce truc là, Sonic il va. À 30 km c'est bon. On pour moi, mais peut aller dans le... Bon voilà. Comment Metaphonic va aller gros Comment j'ai fait pour faire partir l'autre Mighty. Mais il est parti Bon oh bah... Euh, Ma 6 Sonic... Ce sera plus... Euh... Ah, J'en ai pris deux, tu sais Deux pour le prix d'un. Oui, oui, oui. ouais, C'est il peut pas prendre de, de plus Moi je vais manger. Mais comment un métasonique peut se noyer en fait Je va dire Il se noie quand même. Il bouge. Oui, mais c'est un robot. Ah justement. Non mais c'est un robot justement. Il devrait griller en fait. Et pas survivre. Je pense. Bon bah je suis pratiquement mort. Pour rien. Pour le... Non. Je sais que je, je... C'est bizarre que vous mourriez. C'est pas la fin du boss. Ah, mais là, comment on retrouve ce boss Ça a été fini ce boss. Pauvre. Bon, là, c'est plus trop Yushi, mais bon, pas grave. Attends, Yushi, il va se faire toucher là. J'appuie Yoshi. Mais carrément que oui. vas-y. Oh, ouais, ah, c'est pas Yoshi, c'est Mikey. Oh, mais quel, comment il tient. Mais alors là, mais t'as que tu voles, hein. Mais pour de vrai. <rire> ah ouais, une fois j'avais terminé ce niveau. Et... et Sonic et Tails il n'avançaient plus. Mais avancé avancer, mais Ah, c'est dommage, en mode biz. Oh, on n'est pas euh... dans l'avion. Oh. Ouais, ils sont avec nous, en fait. Il est avec nous. Par rapport à l'hypothèque, nous, bah, après, on est fait, pour hein. je pourrais venir. Il est mort, il est retourné à avec Zone. Une télé, une télé pour faire des je monter pas voilà. Je une téléchargement de abusé comme ça. Ah, mais si, même si je concert, ça, ben oui, ça je me suis touché, par un monstre je fais un spinach et je vais chier mais quand et... vite tu chies putain ça fait du sport pour courir aussi vite que soigner plus mais... non c'est exprès le jeu il court tout le temps plus lentement plus lentement que Ah, bah, voilà. Mais pourquoi t'es mort Il est mort, je l'ai pas rentré C'est comme tel, je suis fait abandonner. C'est des frères, c'est euh... les meilleurs amis du monde. Ah, mais ça a bugué Je pourrais plus récupérer une cale Euh, j'ai vu une télé euh, pareille que celle là je Le jeu, j'aurai plus jamais une recueil. En Un moins comme ça. Bon alors, j'y arrive. Là, là -haut. est là-haut. Est-ce qu'il y a une recueil Non, c'est bugué. Je peux plus la voir. voir vraiment non, non, non je peux plus voir non plus donc c'est plus dans la liste des de personnages je... Ben voilà voilà, là c'est bullier, on peut plus y jouer avec Regardez, il y, y a toutes les télés là Là il y a la télé de personnages il n'y ben, a plus de personnages dedans, donc il n'y a plus de Lucas c'est mort J'ai fait bugger le jeu en fait Encore J'ai encore eu un bug Euh. Kirby... C'est voilà. quoi le Kirby Hein J'ai plus mettre à Sonic Non, va Ça a duré deux secondes, je pense. Attends, j'ai plus de Mais j'ai une accueille maintenant. Regardez le cas, J'ai déjà le oh, J'ai hein. encore eu un bug, c'est bon. Euh, tout ça, je vais avoir des bugs. Je vais mourir. Hein. J'ai eu peur. Ah, je suis rentré dans le mur. revoir. c'est un terminer. Donc là, il faut se laisser faire. Il s'est M'a fait remplacer par le cœur J'ai fait la télé pour un premier Aléatoire, quoi. C'est pas la mort en dessous ça, tu passes en haut, tu passes en bas en haut, Voilà, merci, je, je l'ai passer en haut moi. Il y a encore un boss, il y a un terme avec les deux là Je joue en avec Shadow là, clair, Ok, on est déjà au boss Oh putain, ça va durer longtemps oui. il y avec des personnages mignons. Ça va, il était avec Yoshi et là il est avec Kirby. Oui, déjà la Tu J'ai un fin moi qui Kirby. Voilà, Mighty Knuckles. Ah ouais, l'océan par j'ai fait les dents 2 en plus En 2 on fin de Wow, wow ça va vite, euh, moi, ça me dérange... Ah ben... Bah. Je vais bien aller vite. On va faire niveau... Non, je vais la fin de la de On va faire Ouais, ouais, aujourd'hui c'est le dernier épisode hein. On a vu assez de modes Ah, vous voulez voir des modes aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je savais pas qu'il y avait un mot plus. Ah bon bah. Ouais. Eh tiens, une petite un, course comme ça. Avec Shadow mon pote. <rire> ah ouais c'est vrai, c'est un peu différent. Mode non que, je peux tricher en faisant les, les trucs de, de mode normal. Et ça, de même manière. Non, ça va compter pour le mode du c'est mode business tiens je vais faire ça pour le euh, boss final on dit que j'ai toutes les démons du carreau même si c'est faux et euh, genre je prends super shadow super sonic et on le bat en euh, le royal parce que j'ai pas les démons du carreau ouais. Je que les ouais, les... je dé ouais ça m'apprendra à faire ça hein. je sais pas pourquoi j'ai je dis oh non, ta mère, c'est bon. fous. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je dis pas bah, bien, c'est bien. Oh, c'est pas grave, voilà, c'est un wow. Du coup, c'est où qu'il faut passer C'est en bon, bas On a toujours dit qu'il faut aller en haut. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Allez, premier boss, c'est parti! En fait, ah, mais bon, j'ai pris comme ça! Claire, molette D'où je suis mort? D'où je suis mort? Explique-moi, explique à chien! suis bien. Shadow! Je suis mort, mais je sais pas pourquoi! Il y a deux je peux oh, celui de Chine. il est mort oh, ça se fait que je oh, ça, ce script, celui de mort mais pour moi Shadow, euh, Shadow, je sais pas pourquoi t'es mort. Bon, bon, bah, les couilles, le niveau a pas encore commencé, je me barre. Ok, avec le cœur, je peux voler. Ouais, non, le niveau a pas commencé. C'est pas grave. Mais tu es sérieux, je peux plus pas mes amis. des anneaux j'ai je vais anneaux. j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai j'ai le... j'ai le ouais, ce, ce là Mais arrête de voler, putain Mais oui, bonjour Bah je suis mort, je suis mort, attends, attends, attends, je c'est Oh non j'ai tout perdu. Pas grave. Regardez le gros cheetah C'est le gros on va tout Et voilà c'est bon on a tout récupéré. Voilà, on a perdu aucun perso. Voilà.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 avec oh, Plus la oh, il a volé ah, ah bon. Un checkpoint, pas de tiens. Je vais espérer, oh, on arrive au ah, C'est le boss final de ce bout. Ah t'as j'ai Tiens le, euh, le jeu a pas euh, lagué oh. ah, ah oui c'est Eggman, au cul C'est un peu de mais... Ouais je sais, ouais Je sais ce que tu vas dire Alors là Tu peux m'expliquer comment j'ai fait ça mais explique-moi. J'étais mort. Là, je change en mettant en, en des culs. Bien joué. Ok. Sonic il est là Ouais j'ai avec mon On a raccourci avec mon En fait on a tous les personnages, c'est juste que... Oh là, juste... Ouais c'est juste qu'en fait c'est comme ça ouais, que je suis dit, euh... enfin, si je fais machin... Cadeau. Ouais. Ah non. Ah non. Juste que je fasse la télé aléatoire pour retrouver les autres personnes. Regarde. Oh grave. Télé aléatoire. Oh je sais pas où il est. C'est pas fini que t'en a marre de jouer ce jeu. <coughs> Mais oui. Oh On a vu Sonic bug en fait mais après là il n'y a plus de cache oui bon j'ai triché pour l'avoir mais alors quest ce que tu vas faire pourtant vas... en fait, je suis mort donc euh, je peux rien faire j'ai déjà plus de cache oui en fait, Même tu vois, elle, pas mal. Mais je suis encore géant. Tu m'aides pas beaucoup toi. d'un ah. con oui, de... et Oui, je suis désolé, Shadow. Je t'ai insulté de fond et qui.. Il m'a sauvé la vie en fait. J'ai jamais vu Oh, je <coughs> Vou <laughs> jogar Dans ouais. Ah je devrais faire un truc, à chaque acte, je devrais pas aller là, ouais. à chaque acte, je change de perso, ok Non, non, non, je veux pas crever, non plus cool. horrible, hein. Oh j'ai suis chaud Oh j'ai pas eu crever encore Et en plus, je meurs assez souvent. Mais j'ai pas faire prêcher pour. <rire> ouais, je peux pas faire voler le texte. Je suis venu me poser. Moi ouais, c'est mieux que je le vois par moi-même. Je suis Kirby. Putain, je suis Kirby. Ouais, les deux. Ah mais putain bordel est pas grave en tous les temps Bleh. Encore là, lui. Bah Quel monde après? Je perds ça pour rien. Ah, je suis juste carbivolant. Carbivol. C'est marrant. Allez, carbivole Je c'est un qui ça? Non, il est pas là. Ah, mais c'est Bon, ouais, Je suis Mikey! Euh, n'importe quoi, je suis à chaud. Oh, j'ai changé de personnage en toi-même. Ah! Je suis pas mort! Oh putain! C'est bizarre, quoi. Je suis pas mort. Sonic il vient de se faire tuer, on a déjà fini l'acte euh, 2 par fini. Allez, le boss, un boss. le boss, euh, il t'a fait rien après. Ah non, un boss, le euh, boss, il t'a fait rien après. Ah non, bah, un boss, le boss, le boss, bien joué, mais franchement, bien joué, boss, mais Sonic joué. Il a fini le giratatataki, genre, boum, c'est moi, Metasonic, tu me connais pas, c'est pas grave, je vais dire, moi Ouais. Mais oui C'est trop fort, Metasonic, je t'aime. Mais. <rire> je fais rien pendant le combat, c'est Metasonic qui fait tout. Hein ah, ah, ah. T'as vu ça, Metasonic, toi tu, tu attaques, mais tu es pas Ah Moi je vais ah, Oh, ouais, bon, il nous a bien eu. Ok. Mais t'as son que t'es trop bien. En fait. Non j'ai pas bougé. Il a récupéré l'anneau comme ça. Ah bon bah quoi Tu l'as pas vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon j'en fais plein d'erreurs, t'as vu Ok. Moi, j'ai réussi à toucher comme ça. on l'a pas vu, c'est toi. Ah, un robot Métasonique Duré Oh Oh J'suis pas bien Ah J'ai Métasonique Madness Bien joué Métasonique Il a fini le boss J'ai dit ta gueule Metallic, parti, on va voir un truc Metalik Madness C'est parti on va voir les chibis On va en relever un air nukes Parce que le gros dans les chibis Un de mes chibis ça va pas te changer Après on devient chez lui, c'est dans le deuxième acte il reste un monde Bah bon, vas-y on fait tout aujourd'hui hein On va terminer le SP Ah oh, bon au revoir On va terminer On va terminer le VSP bien sûr On va terminer le j'ai Un Alors débat, ça être un SP sans mode. Ah non c'est là Non c'est voilà. plus là Il y a un mode. Je, je vais pas faire ça avec le mode. Ouais, ce monde là il est assez particulier, justement. Oh, ouais, euh, ça m'énerve. Ça m'énerve, du coup, j'utilise Knuckles. Ouais, Ouais, bah oui, On voit avec Cardi. Ah non, non car... Donc, on fait complètement en fait. Oh, en toi, en. La Putain J'en ai marre de faire N'importe quoi bon, En retour à ah Je suis Yoshi Et euh... Y'a euh... plus Et C'est monde Regardez-le. Voici, ouais, c'est ça le bug en fait. <rire> Mais bon, on va revenir en normal là, Ah, je suis invisible. Ah bah génial. Je suis invisible. Encore mieux. C'est du bug là. Je vais, mais je sais où il est. Oh oui! J'ai fait un bug! Il faut continuer comme ça! Oh oui! Je suis en cours à Euh, non, pourquoi es il <rire> oh <ouais. rire> est là? Ah ouais! C'est trop bien! Je ah Yoshi est deux fois petit du coup <rire> Oui mais... Ah c'est pas bien Ah non mais petit Ah là, je suis obligé Allez on, est... on arrête de faire le bug on est tout petit Oui on est tout petit est tout parce qu'en fait on est normalement on est censé être en arrière plein Là on est pas. T'as on est géoposs oh, C'est après qu'on voit son ensemble en chili. Ah oui c'est lui Ah oui, ouais, on connaît quoi hein le, le, Ça c'est le boss final de, de Sonic 1. Mais oui, Ah merde Ah je, je, je contrôle les. Pas euh... bah, Ashura, mais yoshi Ah oui, franchement du tout, je peux pas faire troller. Un gros lieu au milieu, là que c'est. C'est un manque. C'est un manque. Ah, il va devenir fou là. Ah, ouais, d'accord. Ok. C'est plus simple en fait pour un jour <rire> Il a envie de mourir. Quand oh, une merde. Ah je crois que ça mais en fait je confondais avec Sonic 1 en fait. Bah bon, voilà, on a déjà terminé le premier acte de. On a terminé le premier acte de, de Metallic Magnet avec ma naissance acte 2 c'est parti pour le Donc, on que je vous développe la gueule ok je suis avec Thèse voilà je vais faire disparaître ma... Monsieur... Oh, wow, je vais mourir. Ah, voilà, je deviens tel. Ah, mais lui il est à quoi hein. Ouais, je deviens tel. Je suis plus qu'un vide. plus drôle. Ah, je suis sont mignons comme ça. Non, je vais pas faire un épisode spécial. Je euh, titanic, que marche. C'est mort. Oh, mais il est trop mignon retard. Une bébé telle. Je t'appelais comme ça, en fait. Je pas préféré. Mais là, on peut passer là-dedans. Oh, en fait, on a une taille de souris, là, en fait, hein. Même avec une taille de souris, on arrive à battre avec ma, genre qu'il est trop Oh, non, oh, non, non. Ouh, ah ah ah, ah, ah j'ai glitché le truc là Ah le jeu ah le jeu ils vont ils vont mourir mort vont oui. mais bah c'est de l'autre côté alors que... Oh la la la la... Je ressens chibi wesh ouais. C'est bon, je vais arriver là-bas Je vais arriver là ah oui c'est parti, en shibitez, on va faire le niveau en shibitez hein, c'est le pote, hein. wow. Oh, mini Oh, mini Kirby Oh, comment il est trop Oh, mini Bon oh, je cheat <rire> Ouais, c'est bon, c'est la fin de l'esprit, on, on peut faire des égepsons allez Oh, il y a une petite boules Une boule. Allez, par ça va, ça <rire> Est-ce que je peux passer dans les petits conduits Ouais, ils font marrons aussi. Ça serait... Ça serait trop drôle. Ah oh ouais, je suis encore en chibi Ouais, c'est toi aussi, je suis en chibitel. Ah ouais, et quand il est je suis encore en chibi. bizarre. Bon. Ah non, je peux pas passer. Ah non, je peux pas basier. Ah oui, Ouais, je peux pas baiser. Je suis déjà au bas. Ah, mais c'est bon. Ouais, normalement faut les tuer. Tu as une Kirby maintenant ah, Tu as une Kirby. change de Mon sais quoi c'était Voilà. Ah oh, je suis trop mignon comme ça. Ah, Oh je suis bébé Shadow Ah mais Shadow hein, chez lui Oh non Oh je suis pas shadow comme ça Ah ça va très marrant death death, là Ah il est beau ton Tel Oh mon dieu qu'est-ce qu'il est beau moi j'adore Titanic March ah uh, ouais, c'est classe là si hein. uh, uh. on faisait aussi ce niveau-là en mode super sonique. Ah ça va être très intéressant. Bon, alors, on va dire qu'on a tout le monde en enfin, Alors ça c'était plus du tout. Donc j'étais fait... en mode... De... C'est parti En mode bizarre je deviens un super shadow après je reviens normal et après je suis en même temps je suis ray en fait non vraiment c'est un shadow le mmh. shadow il balle balle. attends attends attends attends je... c'est du cheat c'est vrai mais c'est bon c'est le dernier depuis tout à l'heure est ce que j'ai je... ouais bon c'est vrai c'est rien ça j'ai pas j'ai j'ai pas mis le maximum de rings j'ai mis que les rings 50 ah. ça ah, okay, ah, oh puis depuis tout à l'heure je perds tous mes personnages donc c'est bon j'ai encore perdu un personnage ouais, c'est récupéré mais je sais pas comment ça pas oh, ça se va dernier niveau. -ce On a -ce on a triché au début du VCT oh ah, Moi je passe par là. Il a pas de boss, je comprends pas. il genre... ah, y a pas de boss. What Mais c'est quoi ça Ah alors là... Ah c'est parce que j'ai un bouclier que pour ça. OK. C'est oh. Ah non encore là Ah non c'est une casque On encore plus me récupérer Wesh ouais, Je, je hyper récupérer Oh putain c'est chiant Non, oh, beaucoup de monde ouais je la ça dû, pareil est marrant, hein. ah pareil mais... je joue un peu avec MetaFnick parce que j'ai reçu longtemps le mode euh, un mode pour allez casse pas la gueule toi pas content là ah tu vois de jouables j'ai plus de, de... de... tous mes donc j'arrête pas de faire ça ça j'arrête pas de le faire mais... bon, une... peut-être que j'arrête je n'ai pas arrêté mais, voilà. voilà le niveau est quand même un peu plus long oh mais non tu caches ça toi on peut encore faire les cartes Bon là c'est pas du cheat hein. je suis avec elle, logiquement. Donc je... cheat pas les pouvoirs des cartes C'est pas Voilà ouais. Ah si c'est bon Ah si il un boss on change en mode de il y a encore une phase en plus après C'est ça Elle devient pas. phase Elle va avoir un dégain de... Oh bah Thèze a gagné C'est pas une fois tout à l'heure je j'étais pas je j'étais Shadow Ah oh bah voilà... Mmh. Mmh. Mmh. Tu que... Ouais, il y a rien bug. Il <rire> a que des bugs avec moi, c'est bon. c'est pour le... Non c'est ça en fait. C'est pas compliqué. Du tout, c'est du tout compliqué. Ça J'ai un cerveau. Alors... <rire> ah ouais merde pas... pointé, Je vais pas le télépendre, je suis pas Bon, à moins je ne meurs pas, c'est sympa. Ah non je ça c'est J'avais j'ai checkpoint. Ah j'ai checkpoint je suis tombé après c'est ça Oh, oh t'as oh, pas le droit de faire ça Oh, bizarre Ouais bon là je crois que je mettre une bande de d'accord. On est marre. Oui, ouais, fait ça. On pourrait pas le faire écraser Ah, oui. je pas à passer. Ouais, oh putain, il fait tellement voler. C'est pas grave, parce que j'ai. Ah. Ouais je Ah. Ah. Oh. Ouais, sur le là Oh, c'est stade On souffle même plus C'est plus ça chaos, ça ah, Non Je, sticke, je sticke, quoi. Ok. Alors je vais avec mes ouais, Ah t'as pas le droit d'aller là-bas terminé aujourd'hui. Ce que j'ai pas envie de faire. Là-bas, j'ai envie de faire plus ou moins d'épisodes que ça. Plus d'épisodes en moins. <rire> c'est moins bizarre Et d'un coup, là, j'ai dit, ouais non, tant pis, pas. Bah, pas grave. Ouf. Bon, non, c'est pas grave, vous. Moi, en mode 8, j'ai 9,5. Euh, la normal. C'est vais c'est nickel, ce qui va me chercher mais pourquoi t'es sorti Yoshi C'est un peu bête ou quoi mais il est bête ou quoi c'est hein. parti pour le dernier passage du niveau bon en fait ne faut pas forcément le dernier peu importe euh, comment tu choisis le niveau... Non, je veux faire un niveau... Vois, là c'est mort. Oh. Ah, pas vraiment. Mais en fait, dans ce niveau il y a des vides mais tu peux pas mourir. L'utilité et Voilà. Il n'y a pas d'utilité en fait. C'est hein assez bizarre. Oh ça m'énerve, ah, c'est bon. <rire> Quand ça t'énerve tu mets des bug mode et puis voilà tu peux le vois pas en non, je suis pas tombé. C est... C est à quoi, ça, vidéo ah là, un, un passage ici. Un passage tu aller. Hein. C'est un problème. Je voilà bah, Normalement, je devrais voler vu que je suis personnique. On dit plus rien. Hein. Et je suis pas Et voilà on a 8 chez le jeu parce que là on est au niveau internet je peux me remplir bah non what a bugué je suis encore en mode super sonique Eh, je défie mon maître qui s'appelle robotnik Tu te pas avec moi. Hey, ouais, tu en train de, de déranger mon appel à vie. Pourquoi là C'est si aider les Parce que mes C'est mes passions. C'est théorie, C'est C'est C'est De battre, hein. Je pas le battre. Je là. Je suis juste là. Je vais juste alors. Que je suis juste là. Je suis juste là. Je suis juste là. Je suis juste On Voilà. Okay, merci à tous d'avoir regardé ce dernier épisode de Sonic Mania. C'est crédit en j'en fou. Allez, gagne. Allez, ah non, j'avais pas tout fait. C'est le test, là, <rire> On a tout fait. Tous les niveaux. Pour bon, le dernier, on a un peu triché. Un petit peu, je dis. J'ai l'impression d'en voir, je ne sais pas. Merci à tous, à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao les amis. Pour prochain ESP.